Vous voyez, là c'est tour de Seine, tout, tout loin là-bas. Et ici, c'est des statues de la liberté. En 1995-16, notre radio, ici maintenant, a été sanctionnée par le CSA. C'est c'était... Oui. Et euh, Didier Doplech, qu'est-ce qu'il a fait pour le contester Il a mis un fil. Non, ah, voilà, bravo, un miracle Il a mis de scène, ah, des câbles à partir de Tour de Seine, là-bas, là-bas, vous voyez, jusqu'ici, ici, Statut de la Liberté. jusqu'ici, ici, comment il a ramené, je ne sais pas. À l'époque, j'avais mes gardes de corps. Avec il a, oui. il a truqué, il a cassé la fenêtre, il a ramené. Mais c'est vrai aussi, il a cassé la fenêtre. Comment il a ramené de là-bas, l'air Regarde, l'air, jusqu'à ici. Comment il l'a ramené Alors j'avais mes gardes corps à l'époque avec euh, voiture blindée, euh, euh, les officiers du ministère de l'Intérieur. On a venu trois, quatre, fois ici, juste en bas de l'Institut de la Liberté, pour passer mon euh, oui. émission. Tout le monde était étonné, comme à l'époque, il n'y avait pas de wifi. Yeah. On ne pouvait pas, c'est le câble, selon nous, il n'y avait pas de wifi en 1995-16. On a ramené d'ici jusque-là, et on a fait nos émissions, ça c'est un des miracles de mon ami Didier Toplèche, président de la radio ici maintenant. Comment tu as fait ça, Didier